Le mariage est donc une alliance de sang qui n'a de sens que parce que le mariage humain, le mariage d'un homme et d'une femme, n'est que le reflet du mariage divin, c'est-à-dire le mariage de Christ et de l'Église, et Paul dit que ce mystère est très grand, ou encore l'union, le mariage de Dieu avec l'âme de l'homme le reflet de, du mariage divin. Et c'est quelque chose qui est tellement oublié que nous pensons pouvoir le rompre ou l'altérer d'une façon ou d'une autre, en toute liberté, parce que nous avons une liberté humaine. Eh bien non, si nous avons, si nous avons cette responsabilité, en quelque sorte, et je parle là des chrétiens, au travers de notre mariage, de notre alliance de mariage, de témoigner de la fidélité de Dieu, eh bien euh, nous avons besoin de surveiller concrètement notre alliance de mariage, afin qu'elle reflète réellement ce qu'elle doit refléter, et ce pourquoi Dieu, en quelque sorte, a permis le mariage et a voulu le mariage. Et c'est lui qui est l'acteur du mariage. C'est lui qui scelle deux êtres en un. Et Jésus va dire d'ailleurs, ils ne seront plus deux, mais ils sont un. Alors ce qui caractérise une alliance, et ça nous l'avons vu déjà plusieurs fois, c'est le serment et la promesse. Nous avons dans le livre hébreu la mention que Dieu s'est engagé dans une alliance avec Abraham, et il s'est engagé par deux choses dans lesquelles il est impossible qu'il ne monte. C'est un serment et une promesse. Le serment et la promesse. Le serment étant le serment de la fidélité. J'ai cherché, cherché dans le dictionnaire pour voir un petit peu comment était défini cette, ce serment qui a trait, dans le cadre du mariage, à la fidélité à la fois euh, physique, mais aussi morale. Trop souvent, on pense, quand il y a infidélité, ce qu'on appelle adultère, on pense que ça ne considère que le physique, mais euh, j'ai été heureuse de, de découvrir dans le droit que, par exemple, des, des relations virtuelles sur le net... Qui était confirmé et qui était entériné par une action euh, habituelle et, et dans le temps, était considéré comme un adultère. Pourtant, il n'y a pas eu de consommation physique, de contact physique entre les personnes. Et c'est bien ce que Jésus, d'ailleurs, disait, mais nous avons un petit peu passé ça sous silence. Autant dans l'Ancien Testament, nous voyons uniquement la question physique de la relation extraconjugale qui est mentionnée. Mais dans le Nouveau Testament, nous voyons Jésus nous, nous interpeller. Alors, souvent on dit « il met la barre plus haut », non, je crois qu'il ne met pas la barre plus haut, il nous révèle simplement quelle était la pensée du Père. N'oubliez pas que Jésus, son homme, l'époux, donc, mieux que quiconque, il connaît tout ce qui concerne le mariage. Alors, nous allons voir cela, si vous voulez prendre vos bibles dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 5, c'est le passage sur le sermon le sermon sur la montagne. Où Jésus va enseigner et j'aimerais regarder avec vous le chapitre 5 au verset 17 où Jésus va dire « Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir, car en vérité, je vous dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, un seul iota ou un seul trait de lettres ne passera point de la loi que tout ne soit accompli. Quiconque aura donc supprimé l'un de ses petits commandements, l'un de ses plus petits commandements, et aura enseigné ainsi les hommes, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Et quiconque l'aura pratiqué et enseigné, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous dis que si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Regardez au verset 27 de ce même chapitre 5 de l'évangile selon Matthieu, il est dit, il est écrit « Vous avez oublié qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Mais si ton a eu droit et pour toi une occasion de chute, arrache-le. » Et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un de tes membres périsse et que tout ton corps ne soit pas jeté dans la GM. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un de tes membres périsse et que tout ton corps ne soit pas jeté dans la GM. Et il a été dit aussi si quelqu'un répudie sa femme, alors on va s'arrêter là, vous remarquez bien. Ce que dit Jésus Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Et il précise bien abolir la loi. Il dit bien aussi qu'il n'y a pas un trait de lettre le iota, c'est-à-dire la c'est le plus petit trait, c'est le yod, hébreu iota, grec c'est le, le plus petit tiret dans l'écriture, le plus petit, la petite petite mention. Eh bien il n'y a pas un seul iota qui va passer de la loi, que tout ne soit accompli. Alors, quand Jésus parle de la loi, parle-t-il de la loi de Moïse ben, Bien sûr que non. Il parle de la loi de Dieu. La loi de Dieu, qui est souvent appelée les dix commandements, mais qui serait mieux traduite par les dix paroles. Et nous trouvons cela dans... Euh, livre de l'Exode, le livre de l'Exode au chapitre 19, regardez avec moi, Exode chapitre 19. Je redonne le contexte, le peuple d'Israël vient de sortir d'Égypte. Nous sommes, si vous regardez bien attentivement votre Bible, nous sommes au troisième mois après que les fils d'Israël furent sortir du pays d'Égypte. Si vous regardez bien ce qui se passe au troisième mois, en quelque sorte, après la Pâque, nous sommes à ce qu'on appelle Shavuot, c'est-à-dire Pentecôte. À Pentecôte, 50 jours après la sortie d'Égypte, le peuple d'Israël se trouve là, dans le désert du Sinaï, et ils vont monter sur la montagne et recevoir, pas exactement monter sur la montagne, ils vont rester au pied de la montagne. Seul Moïse montera sur la montagne pour recevoir les dix paroles qui vont être inscrites du doigt de Dieu sur des pierres. Et Dieu dit au chapitre 19 et au verset 5, j'aimerais le lire avec vous, « Et maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre d'entre tous les peuples, car toute la terre est à moi, et vous me serez un royaume de sacrificateurs et une nation Sainte, un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà le désir de Dieu. Il n'y avait pas encore de classe sacerdotale, c'était les jeunes hommes qui faisaient euh, les sacrifices. Il n'y avait pas une tribu qui avait été mise à part. La tribu de Lévi n'avait pas encore été mise à part. On est seulement que 50 jours après la sortie d'Égypte. Et Dieu va donner les 10 paroles, vous les voyez au chapitre 20. Cinq, qui concerne la relation à Dieu et avec l'autorité, qui est mise sur chaque homme. Et cinq, qui correspond à l'action, les actions que les hommes ne devaient pas faire. « Tu ne tueras point, tu ne commettras point adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages contre ton prochain » tu ne convoiteras point nous nous trouvons là devant la situation tu ne commettras point d'adultère vous savez que commettre un adultère c'est équivalent à voler la femme de l'autre par exemple si c'est un homme qui séduit une femme c'est tuer une relation c'est mentir c'est tromper faux témoignages, etc. Et en quelque sorte, ces cinq paroles qui sont écrites sur les tables de pierre par le doigt de Dieu, et que Moïse va redescendre au peuple, ces cinq paroles, en quelque sorte, sont directement liées avec la dimension de l'alliance et de l'alliance de mariage. Moïse, quand il va descendre de la montagne, parce que Dieu le fait descendre Et trouve le peuple Qui Se réjouit Par des divertissements, des danses Après un bon repas Devant le Vaudan et Si vous relisez cette histoire Je ne vais pas Je la mentionne juste, juste Mais relisez-la dans le, son contexte Vous allez voir que Aaron va dire Demain une fête à l'éternel C'est-à-dire que le peuple d'Israël après s'être engagé d'accomplir l'alliance de Dieu qu'il a entendu, comme Moïse ne redescend pas tout de suite, Moïse est resté 40 jours sur la montagne, bien le peuple d'Israël, en très peu de temps, va devenir, en quelque sorte, adultère par rapport à Dieu. Pourquoi je dis par rapport à Dieu, adultère par rapport à Dieu? Tout simplement parce que il est écrit dans les petits prophètes que Dieu a épousé Israël à sa sortie d'Égypte, le jour où je t'ai épousé à ta sortie d'Égypte. Donc, en quelque sorte, le peuple d'Israël devenait l'épouse de Dieu, et Dieu devenait son maître, son baal, baal veut dire maître, son seigneur. Et il exigeait, il exigeait de son peuple, premier commandement, il exigeait la fidélité et l'exclusivité, il dit plus loin qu'il est un dieu jaloux alors regardez le verset premier du chapitre 20. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Réalisez bien que le peuple d'Israël sortait du pays d'Égypte où tout était, il y avait de multiples divinités. Ces divinités avaient été toutes touchées au travers des plaies. Puisque, par exemple, le Nil, c'était un dieu, euh, le soleil était un dieu, enfin, un dieu, un démon, en quelque sorte, une puissance de ténèbres, tout simplement. Pas enfin, un dieu avec un nom dé, puisqu'il n'y a qu'un seul et Donc voilà, ce peuple d'Israël va déjà être adultère 50 jours après sa sortie d'Égypte. Il reçoit l'Alliance, il s'engage, parce qu'il va dire et reliser vous lisez le chapitre 19 d'Exode, de, 19 et 20 sont très, très, des chapitres très très importants concernant le mariage. Le peuple d'Israël s'est engagé, tout ce que tu lui as dit, ben, nous le ferons. C'est son oui, c'est ses voeux de mariage, c'est son consentement. Et voilà que Moïse n'est en tardant sur la montagne, eh bien, le peuple se détourne. Il, euh, il blesse l'alliance, il la transgresse et Dieu veut le, veut le faire mourir. Dieu veut le faire mourir, parce que l'alliance de mariage, c'est jusqu'à ce que la mort sépare. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, comment l'intercession de Moïse, comment Dieu après fait une nouvelle alliance avec Moïse et son peuple, cette fois-ci. Et ça va être toute la loi de Moïse qui va être donnée, c'est autre chose de la loi de Dieu. N'oubliez pas que la loi de Dieu dans l'alliance la, dans nouvelle, elle est gravée sur nos cœurs. C'est dit dans Jérémie et dans Ézéchiel, cette nouvelle alliance dans laquelle nous sommes en Jésus-Christ, a pour particulier, par particularité, d'être gravée. Les paroles de cette alliance sont gravées sur notre cœur. Donc, personne ne peut dire « je ne sais pas ». Nous savons tous, nous qui sommes dans la nouvelle alliance, nous savons tous qu'elle est la volonté du Père. Nous la connaissons parce qu'elle est gravée sur ce nouveau cœur, que Dieu nous a donné dans le cadre de la nouvelle alliance. Puis Jésus va mettre la, bar la barre, paraît mettre la barre plus élevée, mais en fait elle a toujours été de cet ordre-là, c'est que les pensées, les actes, en quelque sorte, ne sont que la traduction extérieure des pensées. Donc l'adultère qui va se passer dans le physique, dans le concret, n'est que l'émergence, l'éruption, j'irais dire, de la pensée adultère qui est, qui est déjà dans le cœur de la personne, dans la pensée de la personne. C'est pour ça que, rien que par la pensée, la convoitise engendre une dimension d'adultère. Alors, il y a quelque chose qui est assez, je trouvais assez intéressant, c'est que vous trouvez adulte terre, moi, vous ne trouvez jamais enfant terre. C'est que l'adulte, c'est-à-dire celui qui est mature, est capable en quelque sorte de discerner et de procréer, qui peut être adultère. Alors qu'est-ce que c'est en fait l'adultère C'est une, une, une transgression de l'alliance de mariage. Et c'est assez intéressant de voir comment le, le droit français va reconnaître l'adultère comme étant pas seulement physique, mais il peut être moral. C'est vrai que, en France, nous sommes malheureusement, nous avons un passé historique qui a toujours fait de la France un pays de l'amour, du plaisir et du libertinage. Et nous devons le reconnaître, c'est le péché de notre pays. Et c'est vrai que, culturellement, religieusement, c'est évident que nous n'avons pas la même culture que, par exemple, le, dans le Moyen-Orient, le, les pays arabes ou, ou, ou Israël. Et le Paris libertin a toujours existé à notre honte Et dans les années 1920, Paris était connu pour ses fêtes grandioses et débridées. Les petites femmes de Pigalle n'est pas un phénomène nouveau. Mais il faut aussi reconnaître que tout ce péché-là prend racine plus en arrière. Sous la monarchie, sous les rois, les maîtresses étaient souvent plus célèbres que certaines reines. Regardez la marquise de Montespan qui était la favorite de Louis XIV, la marquise de Pompadour qui est la favorite de Louis XV, ben elles sont restées dans l'histoire. Et tout cela a fait jour pour, euh, pour la perception que nous, français, nous pouvons avoir de l'adultère. Et malheureusement, les chrétiens sont imbibés de l'esprit du monde et souvent l'Église n'enseigne en, pas la réalité de Dieu concernant justement cette infidélité dans le cadre du mariage. Donc dans le dictionnaire, ainsi que c'est déterminé, l'adultère c'est une violation du devoir de fidélité entre vous. vous voyez que là on touche directement l'engagement d'alliance qui est un engagement de fidélité jusqu'à ce que la mort sépare. Lorsque quelqu'un est adultère, l'adjectif, c'est-à-dire il trompe. Et il y a un verbe qui est « adultéré et qui veut dire « falsifier »,« tromper »,« altérer ». Et je pense que tous ces sens nous montrent bien à quel point l'acte d'adultère, que ce soit en pensée ou en acte, va être avoir pour origine bien le monde des ténèbres. Parce que la tromperie, le mensonge, la falsification, le manque de parole le vol-corps d'un autre puisque les corps dans le mariage appartiennent aux époux le corps de la femme appartient au mari le corps du mari appartient à la femme voyons bien là cette, cette, cette intervention du voleur, du destructeur de celui qui est l'adversaire et qui est une réalité, une entité spirituelle qui se cache derrière beaucoup de choses que souvent nous ne discernons pas comme étant la réalité à laquelle nous avons à résister il est écrit dans le Nouveau Testament résister au diable il s'enfuira de vous donc nous ne laissons rien à l'ennemi ne laissons rien à l'ennemi et Jésus encore va dire cette autre chose que nous ne pouvons pas piller les biens de l'ennemi nous ne pouvons pas piller les biens de l'homme fort si nous n'avons pas lié l'homme fort. Il faut lier l'homme fort pour pouvoir piller ses biens.